Les bonnes pratiques de laboratoire en culture cellulaire animale, quand on travaille sous PSM de type 2, impliquent eh d'introduire tout, tout matériel, destiné à aller sous le PSM, il faut qu'il soit passé à l'alcool. On utilise donc de, du papier, hein, du tissu papier pour un d'alcool pour passer, euh, donc pour désinfecter les instruments, mais aussi l'alcool pour désinfecter au maximum mains et avant-bras. Donc là, c'est une pratique tout à fait particulière. Voilà, donc euh, ça, c'est vraiment important en culture cellulaire. On retrousse les manches. Ça paraît inhabituel. On avance son siège, on se colle au maximum devant l'écran plexi. Voilà, on n'hésite pas à, à reproduire donc, euh, cette étape désinfection. Voilà, Il faut bien évidemment rien oublier. Par exemple, le pipette Boy, de préférence, euh, est déjà sous, sous, la, sous la hotte, hein, sous le PSM. Là, en l'occurrence, eh il faut le repasser à l'alcool avant de l'introduire euh, sous le PSM. Bref, tout matériel euh, destiné à aller sous, sous le PSM devra être euh, euh, désinfecté au maximum. Voilà, donc là, euh, on travaille dans une surface bien délimitée, hein, une surface de travail bien délimitée, euh, qui euh, doit ne pas recouvrir euh, le bandeau de reprise d'air. Donc on travaille au-delà de ce bandeau. On regroupe le matériel de manière à travailler de manière le plus confortable possible. On a donc flasque, milieu de culture, les pipettes donc qui seront destinées par la suite, enfin utilisées par la suite pour faire les prélèvements. Alors ce qui est particulier, c'est que on va mettre les bouchons posé, voilà ce qui est particulier sous PSM avec euh, face vers le haut. Donc on est sur un flux unidirectionnel descendant, donc euh, il n'y a pas de souci, hein, c'est-à-dire que les, les bouchons doivent être euh, face inverse pour ben justement pour être dans le bon flux d'air stérilisé par les filtres HEPA. On organise donc de manière à avoir de la place, donc on met plutôt les, les, les matériels au fond. Et voilà, donc on peut aussi repasser de temps en temps ses mains à l'alcool. Alors la question des gants peut se poser suivant les, les dangers biologiques. Donc l'analyse des risques a priori doit, doit être faite, hein, si, si on doit porter ou non des gants. Donc là on travaille euh, en l'occurrence sans gants, donc a priori euh, euh, pas de danger de travailler euh, sans EPI, donc sans équipement de protection individuelle de type gant pour se protéger. Donc là avec le pipette boy, donc on a un système euh, électrique qui permet euh, de pipeter, donc, c'est assez pratique de pipeter. Euh, ici, il s'agit d'un tampon euh, dans le cadre d'une technique de triptination hein, pour euh, laver le milieu de culture. Un tampon DPBS. Donc, voilà, on travaille, euh, on est sous le flux, euh, sous le flux stérile, il n'y a pas de problème. On, on ne contamine pas euh, nos cellules qui sont donc en l'occurrence euh, adhérées euh, au niveau euh, dans le flasque de, de culture. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un lavage. Donc voilà, on, on, on rejette euh, la solution de lavage dans une poubelle biologique, là en l'occurrence, euh, dédiée, donc, qui euh, se trouve euh, à l'intérieur du PSM. Donc là, les opérations, euh, vous voyez, vous montrent eh bien, les bonnes pratiques de laboratoire. Vous voyez qu'à chaque fois, on ne coupe pas euh, par passage des mains, on ne coupe pas le, le flux d'air au niveau des bouchons. Euh, voilà, on travaille donc de manière tout à fait correcte euh, pour assurer euh, l'asepsie euh, la de notre culture pendant, pendant la manipulation. Donc euh, C'est très important de suivre ces recommandations euh, de manière euh, eh bien, à éviter euh, toute contamination. Donc là, La pipette en l'occurrence euh, est jetée dans une poubelle d'asserie, donc déchets euh, à risque... Euh, enfin, Destination de soins et risques infectieux, une coupelle donc qui sera, qui sera amenée à être récupérée par les techniciens pour une élimination spéciale. Voilà, donc vous voyez un ensemble d'opérations qui permet la trypsination. Donc là, voilà, pour vous montrer un petit peu le, le, le continuum de, de cette manipulation qui implique des gestes tout à fait classiques, mais qui doivent respecter l'asepsie sous le PSM. On voit donc un ensemble de pipetage. Voilà, là il s'agit d'un tube qui contient la solution de trypsination. Donc en l'occurrence, la manipulation vous la ferez. Elle consiste à prélever 1 à 2 ml de solution de trypsine EDTA préchauffée à 37 degrés et de soumettre eh bien, votre milieu de cellules adhérentes à l'action de la trypsine pour décoller les cellules. La solution de trypsine va donc être introduite dans la flasque. Alors on, on fait attention à ne pas toucher directement le tapis dans la flasque, on ne passe pas les mains devant l'extrémité le, de, de la flasque. Et bref, voilà, on retourne la flasque pour introduire le volume en respectant le, en respectant le tapis. Donc voilà, on va donc par la suite penser à bien rejeter la pipette dans la poubelle d'acerie dédiée. Et il suffira par la suite donc de, de, bah de, de mettre le bouchon. Hein, le bouchon pour, euh, pour euh, fermer la flasque